Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 11 janvier. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour cette semaine du lundi 11 janvier à partir du lundi? Donc, je vais vous le faire en deux parties, cet horoscope. Je vais vous faire ce que je fais d'habitude, à savoir les positions des planètes, ce que ça a comme incidence sur nous. Et puis, à la fin, je vous ferai un petit clin d'œil sur le lien qu'on peut faire entre les signes astrologiques et les parties du corps. C'est un truc, c'est vachement ancien. Euh, J'y connais pas grand-chose en toute objectivité, mais c'est intéressant d'aller voir potentiellement les liens en hypo, en hyper. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui se passe dans un premier temps dans le ciel Cette semaine, la semaine démarre avec le soleil, principe de force, de vitalité, de joie de vivre, d'optimisme qui est toujours dans le signe du Capricorne. Il démarre la semaine à 21 degrés, début du troisième décan, et il apporte une pêche, une énergie, <rire> une vitalité, avant, avant tout pour qui Pour mes signes de terre, parce que c'est en terre, hein, donc taureau, euh, vierge, Capricorne, la pêche, <rire> l'énergie revient, c'est positif. Pour nous, ça va les signes de terre. Et puis tous ceux qui sont à 60 degrés, il y en a deux, hein, à 60 en amont et en aval du Capricorne, il y a qui Maintenant vous les connaissez, il y a mes poissons, et puis il y a qui Mes scorpions pour les cinq en question période Complètement, on va vers le positif, la mise en lumière des choses, la simplification, la clarification, et puis le concret, parce qu'on est dans des signes de terre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Mercure Mercure, il m'intéresse beaucoup cette semaine parce qu'il est rentré en Verseau, et lorsqu'il est en Verseau, il prend une couleur, Mercure, la cou Mercure, c'est l'intellect, la communication, les échanges, le messager des dieux, le lien, le rapport aux autres, euh, l'expression tout simplement. Et en Verseau, il gagne en créativité, il gagne en originalité, et il gagne en lucidité. Il prend un coup d'avance en verso, parce que tout ce qu'en Verseau en général, il y a un côté créatif, un côté euh, je change de prisme, je change de regard, euh, de façon à avoir une une une, une approche, une visibilité qui n'est pas dans les, dans les qui sent des sentiers battus en fait tout simplement. Et là, cette semaine, il démarre avec une conjonction. Donc, quand on regarde le ciel, on a les deux dans le même axe les deux dans le même secteur. Ils sont collés hein, dans le même axe. C'est ce qu'on appelle une conjonction avec Jupiter. Jupiter, la loi, l'ordre, l'autorité, le, le, les choses légales, les choses positives. positives. Jupiter, c'est vraiment son mot. Quoi. Moi, quand je regarde un thème, je vais, je vais regarder parmi les trucs que je vais regarder, c'est où est Jupiter Parce que Jupiter, il y a un indice avec ce que j'appelle la bonne étoile, la partie chance dans un thème. Il y a des gens qui ont des, des, des profils dans lesquels Jupiter est magnifique, donc ils auront toujours des coups de bol qui arrangent les choses et d'autres qui... Chez qui Jupiter est un peu plus malmené dirons-nous, c'est moins facile. Bon, voilà, mais ça se regarde, ça se paramètre, c'est vachement rigolo. Euh, donc, cette conjonction, pour en revenir, pas que je me perde, cette conjonction entre Mercure, le mental, la lucidité, la communication et Jupiter, clarification positive, fait que je ne serais pas surpris si dans les jours et les semaines qui viennent, nous voyons autour de nous émerger des approches un peu un peu nouvelles, un peu plus légères, un peu plus constructives, un peu plus positives que l'ambiance dans laquelle on est euh, bon espoir j'aime bien moi mercure mercure jupiter c'est des trucs qui s'associent bien quoi c'est le mental et le positif ça marche bien et la lucidité en prime c'est pas mal voilà on devrait déstresser un peu voilà c'est ce qu'on peut envisager euh, donc mercure en verso collé à Jupiter en Verseau, pour qui est-ce qu'il est super bon, super positif Pour mes Verseaux, en ce moment, c'est la pêche mes Verseaux. Également pour mes autres signes d'air, que sont mes balances. Mes balances, vous remarquez dans en ce moment, ça redémarre pas mal. Et puis mes Gémeaux, vous trois, euh, la communication est vraiment fluide. Le, les opportunités, l'approche de la vie, l'approche des choses, tout ça, on, on modifie les prismes mais on, on voit, on entreaperçoit des fenêtres de choses qui s'arrangent et qui sont des sorties, des sorties heureuses, tout simplement. Et puis, quand cette conjonction, elle se fait en Verseau, elle veut du bien à mes béliers hein, et puis à mes sagittaires. Il ne <rire> faut pas que j'en fasse trop sur les sagittaires, mais, mais vous me renvoyez tellement un écho positif auquel je suis sensible que je suis tenté. Quoi. Voilà, c'est bon. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Merde. Pff, Vénus en Capricorne. Donc, excellent. Petite, petite douceur, petite rondeur sur le plan émotionnel. Pour qui Pour les cinq premiers. Euh, charme, souplesse relationnelle sur le plan humain, etc. Mes Capricornes, vous êtes gâtés. Vénus chez vous, ça va mieux. Hein, sur le plan humain, affectif en ce moment, Lâchez les émotions, c'est bon. Euh, mes taureaux, bah, si vous êtes maître, votre planète, maîtresse, se bégaye un peu. Vénus, donc Vénus, vous veut du bien, vous aussi, mes taureaux, c'est tout bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a, Il y a euh, si Vénus est en Capricorne, donc on l'a vu, bon pour les Capricornes, bon pour les Vierges, bon pour les taureaux, bon pour les scorpions, bon pour les poissons, voilà tout ce qui rayonne autour. Après, j'ai Mars, Mars, l'action. Mars, l'action, il est rentré en taureau. On l'a vu, il est à 2 degrés, ça fait six mois qu'il était en bélier, ça change un peu, ouf hein, Mes signes de feu, ça va. Peut-être un, un, un petit temps de répit pour mes signes de feu. En revanche, qui est gagnant sont mes signes de terre. Ça fait euh, avec Soleil, Soleil et Mars, action, volonté, action, volonté, action. Les deux se synchronisent pas mal. Donc, excellent pour mes taureaux, hein, même si ça vous secoue un peu mes taureaux, dans tous les cas, ça vous fait bouger. Pour mes capricornes, encore une taille supplémentaire qui vous veut du bien. Euh, pour mes Vierge, vous, c'est le moment de retrousser les manches et puis on y va, on avance. Et puis, si, euh, comment il s'appelle, Mars est en taureau, il forme des beaux aspects avec qui Avec mes poissons, encore un, hein et avec mes cancers, dont je n'ai pas parlé, j'en parle pas toujours parce que euh, quand je parle pas beaucoup d'un signe, c'est que les planètes, elles ne sont pas top, donc on ne va pas polariser, hein, c'est pas grave, on va dire qu'il y a un ciel neutre et puis on passe à autre chose. Mais, mais, Cancer, vous avez effectivement les oppositions des planètes en Capricorne, et qui se soulagent, et vous avez en ce moment des trucs qui vous veulent beaucoup de bien, c'est Mars l'action, et Uranus la nouveauté, la créativité, qui, depuis le taureau, forme avec vous des angles de 60 degrés, donc mes cancers, c'est le moment d'avancer, c'est le moment de régler tout ce qui traîne depuis longtemps, c'est le moment de faire du ménage, de remplir les sacs poubelles, de vous débarrasser de tout ce qui vous pèse, et ça va commencer à aller beaucoup mieux. Alors, je n'ai pas parlé de mes lions, pas parlé de mes lions. Euh... <rire> Il y a un petit peu de planète en opposition en ce moment, ça va passer vite, vous inquiétez pas, j'ai eu vos petits commentaires, vous n'avez pas parlé de nous, il euh, n'y a pas de catastrophe particulière, euh, juste les premiers décans en ce moment, évitez les frictions, les tensions, les agacements, euh, laissez passer l'orage, soyez zen, soyez chaleureux, positif et patient patient mes lions, hein, le ciel va s'éclairer très vite pour vous, ne vous inquiétez pas c'est juste momentané euh, voilà, parfois il y en a qui sont un peu dans l'œil du cyclone, dans le collimateur bah, cette semaine c'est peut-être un tout petit peu vous mais ça ne va pas durer, vraiment rassurez-vous le ciel va s'éclairer très vite, voilà c'est dit euh, je voulais terminer euh, cet horoscope par un truc que, que j'ai jamais fait j'avais essayé de faire ça euh, il y a longtemps parce que ça m'avait intrigué. C'est les liens que les anciens nous ont légués. C'est un truc on, on, comme ça, juste un mémo technique. Hein. C'est pas parole d'Évangile, c'est pas gravé dans le marbre. C'est vraiment une une mécanique qui invite à réfléchir. Qui le, les liens. Je voudrais vous parler des liens qui existent entre les parties du corps et les signes astrologiques. Allez voir, c'est rigolo. Ceux qui connaissent, ça va vous faire sourire. Ceux qui connaissent pas, ça risque de vous intriguer. Alors voilà ce que nous enseigne la tradition. On associe euh, les signes astrologiques avec les douze avec douze parties du corps. On ceci, le bélier à la tête. Hein, les migraines, les chocs à la tête, la tête, le bélier, c'est vraiment le truc. Le taureau, c'est la partie de la gorge et les sens. Hein, pour ça que chez les taureaux, il y a souvent la voix qui est agréable, douce, pour ça que le nez est en général plutôt raffiné, euh, tout est plus sensible au niveau du goût, euh, l'oralité est plus accentuée, etc. Voilà, Ce sont les parties qui concernent le taureau. Ensuite, pour mes gémeaux, mes gémeaux, <rire> mes communicants de gémeaux, qu'est-ce que c'est On dit que c'est la fonction respiratoire et le thorax, et par extension, ça peut être la voix. Il y a beaucoup d'orateurs chez les Gémeaux. Hein. On prend de l'oxygène et puis on s'exprime. Et puis on y va. Hein. On connaît les Gémeaux quand ils sont communicants. Ils font pas semblant. Voilà. Ensuite, on s'intéresse au cancer. Le cancer, on fait souvent référence à la partie digestive. Pourquoi Parce que les émotions qu'on garde, on a du mal à digérer, etc., les ressentis, toute la zone de, de la digestion, c'est ce qui semblerait être associé au cancer. Après, j'ai mes lions. Mes lions, le cœur, le centre, le cœur. Attention, mes lions, aux efforts puissant, les efforts rapides, hein, c'est un peu votre faiblesse, les muscles en boule, la force, quoi. Hein, le, le, le principe Hercule. Et, mais le, le cœur et tout ce qui est fonction circulatoire, il y a souvent une association qu qui est faite entre les deux. La Vierge, la Vierge, c'est des intestins. Hein, autant le cancer, c'est l'estomac, autant la Vierge, c'est des intestins. Euh, la capacité à éliminer, la capacité à gérer, à trier, à évacuer, euh, sont les fonctions qu'on associe à la Vierge. La balance, la région des reins. Hein, la balance qu'encaisse, qui prend sur le dos, c'est lourd, les contraintes, souvent les, la, la zone lombaire est une zone sensible chez mes balances. Toujours ça, sont les domaines à surveiller. En général, le lien que je veux faire, c'est que si on a une de ces ramifications-là, euh, peut-être qu'on tire trop sur la machine, peut-être qu'on use trop. Ce sont des hypothèses, ça mérite juste qu'on y réfléchisse. Mes scorpions, c'est la zone génitourinaire. Le scorpion, c'est la reproduction, le, la fécondité. Euh, la, la zone génitourinaire, ça correspond à cette partie... Euh, du cygne, hein, le scorpion. Le sagittaire, le bassin, n'oublions pas que mon sagittaire, c'est un coureur, il est fait pour marcher, le, la zone sensible, c'est le bassin. Attention à toujours bien assouplir votre, votre bassin. J'ai un ami qui n'est absolument formidable, un jour, il faudra que je fasse un truc avec lui, parce qu'il est génial. Il s'appelle Denis, à Paris, enfin, bon, il est extra, bon, je vous en parlerai euh, Le capricorne, ce sont les genoux, les articulations. Et puis, on avait raconté un truc que j'avais retenu, c'était le je et le nous, le genou. Ouais, C'est marrant, pliez, pliez mes Capricornes, arrondissez vous braquez pas, hein. voilà, c'est la partie sensible qui correspond, mes verseaux, les chevilles, tout ce qui est fonction articulaire, circulatoire, mais surtout les chevilles, et enfin mes poissons sont les pieds. Allez comprendre pourquoi, la tradition nous enseigne ça, il y a une sensibilité, peut-être attention là où on met les pieds, attention où on marche, hein, peut-être peut -être trop dans l'idéal, être bien concret aussi, Enfin voilà, ce sont des images, c'est de la symbolique, euh, ça me faisait plaisir de partager ça avec vous, je suis sûr qu'on va en discuter, euh, je ne connais rien à tout ce qui est médical, mais ça interpelle. Ça interpelle. Parce que il y a, y a souvent des corollaires. Et puis on peut, comme on est tous multifactoriels, si on appuie trop, le réflexe d'instinct, c'est de me dire si on appuie trop sur quelque chose, on va user quelque chose. Moi, je, je suis un féru de médecine chinoise, qui consiste à, à, à fonctionner sur des principes naturels et aller chercher l'antériorité d'une problématique. Euh, J'aime bien cette approche-là. Euh, philosophiquement, elle est, elle, elle est intéressante. Hein. Voilà. Je voulais vous faire ce petit coucou, comme ouais. ça, pour changer, pour faire un truc un peu, un peu neuf. Euh, mille merci pour vos abonnements, ça c'est le plus plaisir. Vous vos gentils commentaires, c'est clair, vos likes, euh, tout ce qu'on aime, quoi. Hein Et puis, ça m'encourage, tout bête. Hein Allez, on se dit à bientôt. Merci beaucoup.